Sadio Bande. <rire> ouh Sadio Bande. Alors le, le maillot il était comment climatisé? Ils ont joué à 17h, la pelouse était clean, mais ils n'ont pas marqué parce qu'ils n'ont pas eu de pénalty. Nos pénalty, nos marqués. Devant Malawi oui, tu ne marques pas mais pour les sénégalais êtes-vous êtes le, vous aimez vous aimez votre jeu une grosse nation de football comme le sénégalais vous pouvez jouer trois matchs sans but sauf pénalty vous avez marqué un seul but c'était parce que vous avez eu pénalty oh honte je suis plus fier d'être sénégalais je suis pas fier d'être sénégalais je suis triste je n'appartiens plus à La tribu Wolof A, au peuple sénégalais, je ne suis plus votre enfant, je refuse votre ça, c'est fini, je ne suis plus sénégalais. C'est quoi ça? Regardez, vous allez jouer 90 minutes, même et puis vous n'avez pas marqué. C'est quoi ça là? Et hein? vous avez été, vous allez en huitième de finale dans des conditions calamiteuses. Et vous êtes content? Vous êtes content des situations calamiteuses? Oh là là là là là là là là là là. Vaut mieux être Ivoirien en ce moment. Hein? Parce que nous, au moins, on a essayé de gagner. Et on nous a arraché la victoire. Mais vous, vous n'avez même pas gagné. La seule fois que vous avez gagné, c'est parce que vous avez eu penalty. Nous avons gagné, nous avons eu pénalty. C'est bon, je ne parle plus de vous-même. C'est bon.